Euh, vous aimez le faire à quel moment de la journée Bonsoir Moi c'est Bertrand. comment est-ce qu'on vous appelle Mademoiselle Verlaine Comment vous allez Très bien Super Alors, Tu aimes le faire à quel moment de la journée Est-ce qu'il y a l'heure pour ça Il n'y a pas d'heure pour ça D'autres ont dit euh, le matin, d'autres à midi, d'autres... Euh... Non, il n'y a pas d'heure Je veux, tu veux, enfin non Et tu aimes ça Je suis boulot. il y a des choses qui ne me poussent pas à dire ouais. les choses quand je veux là, si tu es, ne veux pas, je te donne envie et puis on fait. Non, même si, même si à midi, tu appelles à ta pause. Ok. Même si c'est dans son bureau, non. on ferme le bureau, non. Merci. Merci. Bonne soirée. Tu préfères le faire à quel moment de la journée À quel moment de la journée Ça dépend. Ça dépend. Euh, le matin, à midi, à 22h. Ça dépend. Il y a les jours où tu fais le matin, les jours où tu fais le soir, les jours où tu fais à midi, les jours où tu fais à 22h. Donc tu es toujours prête à tout moment <rire> Il y a des jours où tu n'as même pas envie, donc mm. ça dépend de ton humeur. Non, mais il n'y a pas un, un moment où tu trouves ça plus particulier Non, avec moi non, parce que moi ça dépend. Il y a les jours où j'ai envie, tout moment je suis prête. Il y a les jours où tu fais n'importe quoi là, je ne veux pas en fait. D'accord, D'accord, merci. Merci. Bonne soirée. Merci. À quel moment de la journée mmh, Beaucoup plus au petit matin. Pourquoi le petit matin Parce qu'en ce moment-là, il y a la douceur, la fraîcheur. Et moi, je pense qu'au réveil aussi, c'est plus. Oui. En fait, pour moi, plus... plus... ça a plus du goût quoi. Et si à midi, il t'appelle, il te dit euh, Je veux, qu'est-ce que tu veux oui. À quelle heure À midi, à la pause. Bon, si c'est si mon homme et que je l'aime vraiment, je peux le satisfaire. Mais pour moi, je préférais le faire au petit matin. Donc, toi, c'est le petit matin. Oui. Ça a plus de goût. Ça a plus de goût, oui. OK, merci. OK. Bonne soirée. Merci, Mère. Mais... Bonsoir. Euh, moi, c'est Bertrand. Comment est-ce qu'on vous appelle Marlène. Marlène. Comment vous allez, Marlène Ça va très bien, merci. OK, super. Vous aimez le faire à quel moment de la journée Au petit matin. Au petit matin. Oui. Pourquoi au petit matin euh, Parce qu'avec le stress de la, de la journée, le soir on rentre, on est fatigué, il y a les enfants, il y a ceci à contrôler, vraiment, quand on se couche au lit, c'est pour dormir. Et à 22h, c'est comment Non, je suis déjà très loin, à 22h, déjà... Morphée m'a déjà pris depuis. Et ça fait combien de temps que vous, fait, que vous ne l'avez plus fait à 22h Ça fait longtemps quand même. Hein. Dans le petit matin Le oui, petit matin, Ok. Eh bien, quand ça nous prend à midi, on s'appelle, on voit, on voit où on peut le faire. Non, tu es toujours prête. Oui. <rire> Merci. De rien. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez Anne Armel. Anna. Anna. Ok. Euh, comment vous allez, Anna? Je vais très bien. Ok, super. J'ai une question à vous poser. Dites-moi, quel... vous préférez le faire à quel moment de la journée? Au petit matin. À 4h du matin Au petit matin. C'est bon Pas forcément à 4h, mais au petit matin, on réveille. Sens, les sens sont... Il y, y a quoi à ce moment-là Parce qu'à ce moment, le corps est reposé. Les sens sont, sont, sont, sont vraiment au top. Au petit matin Oui. Ok. Petit matin. Merci. <rire> Bonne soirée. De rien, de rien. Tu préfères le faire à quel moment de la journée Ah, merci. Euh, Je pense pas qu'il y a de moments propices. Le, le matin, le, le soir, la nuit Lorsqu'il y a l'envie. Parce que Lorsqu'il y a l'envie. Lorsqu'il y a l'envie. À, à tout moment. Oui, à tout moment. C'est toujours bon. Il y a le goût. Mmh, oui, sauf s'il si fait chaud peut-être. Sauf s'il si fait chaud. <rire> si tu n'aimes pas la chaleur Non, non. D'accord, merci. <rire> Je t'en prie. Bonne soirée. Merci. merci.